Ça sera bientôt la fin du printemps et les mois chauds et été ne tarderont pas à arriver. C'est formidable n'est-ce pas Eh ben, si vous n'aimez pas les fourmis, dans ce cas, cela peut être un moment très pénible particulièrement quand elles envahissent votre maison. Bien sûr, vous pouvez utiliser les pesticides habituels et des poudres qui les tueront directement dans leur nid, mais cela peut s'avérer être un moyen très coûteux et qui prendrait beaucoup de temps. Heureusement, il existe de nombreuses autres alternatives naturelles, efficaces et pas chères pour se débarrasser soi-même des fourmis. Comment les empêcher d'entrer dans votre maison La première chose à faire quand on veut se débarrasser d'elles, c'est d'éviter qu'elles ne pénètrent votre maison. Les fourmis ont le sens de et l'odorat très prononcé et sont naturellement attirées par les choses sucrées, donc ne laissez pas la moindre nourriture découverte sur la table ou dans les placards. Les fourmis vont toujours raffoler des choses qui peuvent être accessibles facilement. Même vide, une bouteille de soda peut les attirer à cause des résidus sucrés. Rincez les bouteilles, les emballages et les canettes avant de les jeter à la poubelle. Comment se débarrasser des fourmis 1. Cannelle. Les fourmis évitent en temps normal les espaces qui sentent la cannelle, donc, essayez ça. Ce dont vous aurez besoin. Un oblique et deux cuillères à café des huiles essentielles de cannelle ou de cannelle en poudre un tasse d'eau un boule de coton ou un disque de coton des bâtons de cannelle ce que vous devez faire mélangez et l'essence oblique poudre de cannelle avec l'eau. Trempez la boule de coton dans la mixture frottez les espaces où vous avez vu marcher des fourmis reproduisez cela tous les jours jusqu'à ne plus voir de fourmis Déposez les bâtons de cannelle près des portes et des fenêtres comme répulsif contre de futures invasions 2 vinaigre le vinaigre est un autre ingrédient naturel qui véhicule une odeur très prononcée que les fourmis n'aiment pas ce dont vous aurez besoin vinaigre distillé baroblique vinaigre huile essentielle de citron vaporisateur ce que vous devez faire Mélangez à part égale l'eau et le vinaigre dans le vaporisateur. Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle de citron. Secouez énergiquement avant chaque utilisation. Vaporisez dans les endroits où vous avez vu des fourmis. Continuez quotidiennement jusqu'à ce que toutes les fourmis soient parties. 3. Poivre de cayenne. Une grande quantité de poivre de cayenne constitue une très vieille astuce qui est toujours utilisée pour se débarrasser des fourmis. Ce dont vous aurez besoin. Un pot. Des lots. Du poivre de cayenne. Ce que vous devez faire. Faites bouillir une grande quantité d'eau. Incorporez le poivre de cayenne. Allez dehors et versez cette mixture dans chaque trou, fissure ou fourmi que vous verrez.